Bonjour à toi chers spectateurs, Divertimento de Marie castille son char, c'est un film qui m'intriguait surtout pour son casting, un petit peu pour le sujet, mais le cinéma de Marie castille son char est assez particulier. C'est un cinéma sur lequel je peux mettre beaucoup de mots, mais ils sont tout autant positifs que négatifs la plupart du temps. Parce que c'est une cinéaste qui arrive à être très intense dans sa manière de structurer ses récits, mais qui aussi commet d'énormes maladresses dans la manière avec laquelle elle amène ses personnages. Donc j'avoue que je suis toujours un peu intrigué de voir les sujets qu'elle va décider de mettre en scène, mais j'ai aussi un petit peu peur que ça soit extrêmement bancal et maladroit. Le résumé pour faire simple, Zaya est une jeune femme qui se rêve chef d'orchestre et qui a toujours vécu avec cette idée en tête. Elle parvient avec sa sœur, Fetouma, à intégrer un prestigieux conservatoire de musique dans lequel elle va se heurter au clichés sur son milieu social. Euh, alors... On va remettre les choses dans l'ordre. Euh, Mention Char nous propose un film qui est une horreur à démarrer. <rire> Réellement, le premier acte de Divertimento est complètement loupé. Pour moi, il est d'une immense maladresse. Et je pense qu'il y a beaucoup de spectateurs qui pourraient ne pas du tout rentrer dans le récit uniquement à cause de ce premier acte. Il ressemble à un paquet de clichés que j'ai vu dans le passé... J'aurais presque envie de le mettre en parallèle avec un film qui s'appelait Ténor, qui était sorti sur la fin de l'année 2022, qui, qui était un film qui alignait les clichés et les poncifs, mais qui dégageait une sincérité et qui, par le biais d'une certaine demi-mesure, arrivait à faire en sorte que ces clichés soient un peu malmenés. Là, c'en est vraiment catastrophique. Et il faut vraiment passer ça. Parce que si vous arrivez à passer ces 30 premières minutes qui sont réellement une galère, le long métrage par la suite est plutôt cool. Je dois avouer avoir trouvé le sujet assez joliment amené, les personnages assez joliment structurés, la manière avec laquelle le récit avance plutôt bien foutu. Je me suis beaucoup attaché à ce personnage principal et je l'ai trouvé très intéressant à suivre, à voir évoluer. Même le, la relation qu'elle a avec sa sœur, je la trouve très émouvante. Et, et en fait, faut réussir à dépasser ça. Mais c'est comme à chaque fois dans les films de Mention char Il y a cette obsession de vouloir placer des archétypes et des facilités qui ont tendance littéralement à bousiller l'immersion du spectateur dans le sens où on se dit « ça n'est pas possible que ce genre de cliché existe ». Et donc du coup, il faut passer ça. Une fois qu'on a passé ça, c'est un voyage plutôt sympathique. Il est parfois facile de céder à ce que l'on appelle les stéréotypes et les clichés, et de créer une œuvre de cinéma sonnant comme convenu, comme simple, comme facile même directement, et ne parvenant pas ainsi à aller à l'encontre de quelque chose que l'on nomme souvent de manière péjorative, classique. Marie castille son Char nous offre un film extrêmement grossier, facile, convenu, épuré clairement mais surtout qui ne réussit pas à aller à l'encontre de ses facilités dans un premier temps, avant de réussir à nous offrir un film touchant et assez émouvant qui décolle dans son deuxième acte et même nous surprend. Mais il faut réussir à passer une ouverture de métrage qui ne passionnera pas tout le monde, cela est certain. En termes d'écriture, le film est donc écrit par Clara Bourreau et marie Castille en L'écriture possède une structure, on va dire, qui est assez classique dans le genre mais qui arrive à aller à l'encontre de certains archétypes en jouant une très bonne carte, qui je trouve est très juste, cette idée d'avoir de deux films en un. Parce que clairement, la première partie du film, c'est juste deux jeunes filles qui viennent de la banlieue, qui débarquent dans une école qui n'est pas faite pour elles, et qui vont essayer de se faire une place là-dedans. Donc ça, c'est hyper cliché, hyper grossier, c'est la fameuse partie que j'évoquais juste avant, comme quoi on a vraiment du mal à rentrer. Ça, c'est vraiment la première demi-heure. La deuxième demi-heure, c'est comment elles arrivent à s'émanciper de l'école pour réussir à se créer un peu leur propre manière d'apprendre la musique. Et ensuite, on a cette deuxième partie de long-métrage qui est réellement euh, « Je veux créer un fil harmonique qui mélange les goûts et les cultures. Et donc, comment je vais réussir à faire ça ?» Cette deuxième partie est vraiment, pour moi, la vraie réussite dramatique et narrative de ce long-métrage. Parce que la première partie, elle est lourde, elle est poussive. Elle a ni les clichés, les facilités, les grossièretés. Elle a tendance à pousser des scènes dans des extrêmes où vraiment, c'est compliqué et ça rame. Mais je sais que personnellement, au bout de 45 minutes, j'en pouvais plus. J'étais en train de me demander dans quelle direction voulaient aller les deux scénaristes et surtout ce qu'elles voulaient construire à travers leurs personnages. Et on n'arrive pas à voir ça. Et par contre, lorsqu'on arrive dans la deuxième moitié de film et qu'au bout d'une heure, on voit le film se réveiller presque et avoir envie de nous partager un autre moment de cinéma, complètement différent, et bien c'est là en fait que ça devient palpitant. C'est là que ça devient logique, cohérent, où les personnages ont une réelle évolution, où il y a une sensibilité qui se dégage et en même temps une clairvoyance par rapport aux défis qui sont relevés par les personnages. C'est là que ça devient intelligent. Mais il faut se une heure de film où ces genres passer par les étapes clichés du genre pour réussir à aller de l'avant. Bourreau et Mention char nous offrent un scénario donc beaucoup trop divisé, beaucoup trop segmenté et surtout qui semble vouloir véhiculer une idéologie très convenue et très grossière même s'il semble indéniable que la participation active de la vraie Zaya ait donné au scénario une base très crédible et proche de sa vision de son parcours. Il n'empêche qu'il faut réussir au sein de cette écriture à passer donc le premier acte pour ressentir cette sensibilité créative et artistique qui porte le personnage central, qui porte une vision émouvante et attachante de la musique et qui donne à ce script une forme et un rapport avec ses personnages qui ne marchent pas toujours mais qui se tient tout de même. En termes de mise en scène, Marie-Cassie Mentionchard nous propose un film qui encore une fois est plutôt bien structuré, qui a un bon rythme. Parce que mine de rien, un film de 1h55 sur cette thématique, ça peut vite devenir un petit peu compliqué. Et on peut rapidement avoir la sensation que le film soit se répète, soit rame à amener certaines situations, soit fait un peu trop d'allers-retours. C'est un peu le cas. Il y a pas mal d'allers-retours entre de nombreux lieux, et on a un peu cette sensation que genre, ils avaient six lieux différents de tournage, et on oscille entre ces 6 lieux constamment, et ça donne cette sensation en fait que le film tourne un peu en rond. Ça, c'est évident. Mais je trouve qu'il y a quand même un certain rythme et une certaine structure qui font que le récit arrive à avancer et arrive à nous emmener, à emmener avec nous. Même si, encore une fois, il y a ce problème que la première heure est vraiment lourdingue et qu'au bout d'un moment, on en a marre. Et il y a un autre point que je trouve très maladroit. Je ne comprends pas le travail du montage qui a été fait sur ce film. Il y a des scènes où il y a vraiment des, des moments où le film bégaye. C'est bizarre, il y a des scènes où le montage... Euh, semble avoir des coupes qui sortent un petit peu de nulle part. Et, et j'ai trouvé ça très bizarre. Parce que j'ai pas trouvé de logique en fait. J'ai pas vu des moments où ça avait une, une cohérence par rapport à l'avancée du récit. Non, on dirait vraiment que le film, il avance et puis d'un seul coup, il, il s'arrête d'un seul coup. Il coupe. Et, et j'ai trouvé ça vraiment étrange. Et autant dans certains effets de montage, genre quand on arrive à la fin d'un certain acte où il y a un noir et où ensuite on revient avec de la lumière et un fondu, je me dis là ça a une cohérence. Les moments où il y a ces coupes de montage, j'ai pas trop compris pourquoi. Et je trouve que ça apporte pas grand chose au film. Mention char s'appuie énormément sur ces lieux, pour poser une mise en scène qui parvient très bien à se mettre à la place de Zaya, afin de comprendre et d'assimiler son point de vue sur la direction d'un orchestre, donnant lieu à une œuvre fascinante qui manque de finesse dans ses angles créatifs. Comme évoqué avant, il y a ce montage, souvent bizarre. Mais il y a aussi cette impression que le rythme du film n'est pas maîtrisé que la structure part dans tous les sens, et que l'on ne comprend pas totalement certaines scènes ou certaines émotions à cause d'un ensemble sonnant comme vague, comme lourd, et pas aussi rond que la musique qui en dépeinte et mise en forme à l'écran. En termes de casting, le film est le bon. Ben, vraiment, je trouve il est, il est vraiment bon. Euh, je tiens à saluer d'ailleurs toute cette bande de jeunes qui jouent les différents musiciens de la troupe, qui je trouve sont tous excellents et sont réellement impressionnants. Ça serait trop long de tous les citer, mais réellement, ils ressortent très très bien et ils ont une vraie personnalité chacun. Je trouve que ça donne une identité à ce groupe, Là où dans certains films, on a tendance à juste retenir un personnage plus qu'un autre. Là, ils forment vraiment une totalité. Après, pour les personnages plus secondaires, il y a Zindine Swalem et Nadia Cassi qui sont tous les deux excellents. Nils Sarrestrup est très bon. En même temps, Nils Sarrestrup se fait tellement rare maintenant au cinéma que le revoir, c'est un bonheur. Lina Enarabi elle est magnifique. Et vraiment, je ne cesse de le dire, à chacune de ses apparitions, je trouve cette actrice fantastique. Et je trouve qu'elle délivre des prestations absolument folles. Mais vous vous en doutez... Il y a celle qui porte le long-métrage sur ses épaules, celle qui est réellement la personnalité du film, une actrice extrêmement douée qui, je trouve, ne cesse de grimper, qui ici est vraiment parfaite. Oulaya Mamra est magnifique. La jeune femme démontrant une nouvelle fois sa justesse de jeu et sa facilité à porter un personnage loin pour un moment de cinéma où elle est clairement l'un des plus gros points forts. Au bout du compte, Divertimento, c'est un film qui galère à nous embarquer dans son récit. Mais si on accepte de galérer pendant quand même une bonne demi-heure, 45 minutes, ce qui reste quand même assez costaud, le film devient généreux et nous récompense. Donc en fait, c'est typiquement le genre de long-métrage sur lequel énormément de spectateurs vont vouloir s'arrêter, vont rester un petit peu et vont en avoir marre au bout d'un moment. Je vous dirais de continuer jusqu'au bout parce que le côté gratifiant arrive réellement à la fin du long-métrage. Donc il faut savoir prendre son mal en patience, passer... Un bon 45 minutes à trouver des grossièretés, des facilités assez plombantes, et ensuite le film arrive à être lumineux, à être brillant à être très bien fait, je ne dirais pas qu'il est totalement maîtrisé, mais en tout cas il est emmené dans la meilleure direction possible, avec surtout un casting qui est vraiment excellent pour le coup, donc Divertimento de Marie Kassim en son char, si vous avez l'occasion de le voir, bah ben, passez les 45 premières minutes et essayez de prendre votre mal en patience et vous verrez, vous allez passer plutôt un bon moment de cinéma, pas un grand moment, mais un bon moment A plus